J'espère que vous allez tous un magnifique ma bien sur aujourd'hui pour une vidéo, bonne idée personne parce que je n'ai pas d'amis Je vais juste faire un petit intro à la vidéo pour vous dire que on a replacé le cœur et on est reparti les amis On n'abandonne pas, on a euh, un, le nouveau cœur et on a aussi créé la nouvelle base Donc maintenant on est plutôt bien, euh, le cœur est bien protégé comme vous pouvez voir et de plus, euh, nous avons euh, mis des minerais, donc comme vous pouvez voir, pas mal de minerais, etc. On va récupérer les points en ce moment, mais je voulais vous dire qu'est-ce qui s'arrive dans cette vidéo-là. Donc, premièrement, il y a un abonné, euh, c'était chelou son histoire, il m'a dit « Ouais, tépais-toi, écoute, euh, je me fais euh, je me fais péter ma base et tout. » Donc là, j'étais genre « Ok, je vais aller aider un abonné, tu sais, ça serait gentil de ma part de faire ça. » Donc, je m'étais pas lui, finalement, je réussis à tuer le cœur, il était P4 Scénario, c'était plutôt intéressant, vous allez voir ça. Mais, vous allez voir un truc assez intéressant, le combat qui les amis, il s'est terminé avec quasiment un demi-cœur, ou peut-être plus, je sais pas les amis, mais vous allez voir, c'était vraiment intense. Et ensuite, j'ai eu un don de Noah Craft encore merci à toi, il m'a donné aussi des pb dans cette vidéo-là, j'avais pas vu, mais c'était là qui m'avait donné des pb, il m'a donné 6 pb ou 7 pb dans, cette, euh, dans le truc, mais moi je j'avais pas du tout remarqué, donc euh, voilà. Euh, je voulais juste m'excuser, parce pour ça, j'avais pas remarqué ton, euh, tes 7 pb. Ensuite, euh, je vais sûrement vous mettre sur une séquence PP où je me faisais 1v3. Quand on est arrivé en, 1, en 3v3, ben ils ont décidé de back. Ça c'était un peu des gros fils de pute quoi, mais bon, c'est pas grave. Euh, et je pense que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui les amis, j'espère que ceci va vous faire plaisir. Demain les amis, on a un épisode assez spécial, un abonné m'a fait un don euh, extraordinaire. Donc c'était un don euh, pas avec du stuff genre vraiment bon, genre Full Space etc. Mais le don, c'était un don original, c'est la première fois de ma vie que j'avais un don comme ça quoi. Donc euh, c'était plutôt intéressant. Sur ce... Je vous laisse sur la vidéo les amis et bon visionnement N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ciao ciao Ok les gars, je m'étais pas un abonné, il y a besoin d'aide, donc euh, Je me suis TP à un abonné. Euh, à ce qui paraît, il est en train de se faire piller. Donc euh, on va vite fait voir. Euh, pour l'instant, il est parti. Je vois, je lui ai dit de revenir. Euh, ok. Je sais pas s'il va vraiment t'écouter, mec. Mais, mais dans tous les cas, je vais attendre quand même ici. Essayer de voir si on peut pas euh, fight quelqu'un. Ça serait bien sûr intéressant. Euh, J'adore fight les amis, mais euh, pour l'instant on va voir s'il va revenir. Je vous reprends. Si il revient, il okay, y a deux gars, je suis là. On, on se rencontre encore, hein C'est un gars qui nous avait euh, trahi, je crois. Oh what the fuck Ah ils sont deux. Ok, je me fais attaquer par deux personnes. Je vais juste mettre cela. sait jamais. Boom, euh, boom. Euh, on va juste prendre une petite pompe cheat, tiens. Comme ça, es au calme. Mettre pas mal de dégâts. pousse le pousse le pousse, le vers moi. Mais pousse-le vers moi T'es trop con Eh mais il est trop con le gars, c'est no fake. File-moi un coup de main, gros, là tu. Oh my god. En plus regardez ça reach gros. Il cheat pas, je vais juste dire que.. Parce que je suis québécois de merde là. Parce que je suis québécois, ça doit bugger de ouf. Et hey, la tabarnak d'eau aussi, y a rien de plus fatigant que ça. Tabarnak, ça fait trop longtemps, j'ai pas PVP. Ça, c'est fait. Nice, nice, nice. OK, ça, c'est fait. Tiens, je te donne un bloc. TP rang. LOL. LOL, quoi. Très marrant. Bon, ben, on a protégé un abonné. Au moins, c'est fait. De rien, mon ami brebiche. À la prochaine. Yo, what the fuck? Y'a Noah il m'a dit, ouais, TP toi et con, j'ai un don et tout. Le game donne une petite pickaxe, Des bottes, des trucs comme ça. What the fuck?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 c'est bon. Ah bah c'est qui... la commu hein. Ça je quitte. TP toi vite s'il te plaît, je fais juste ça. TPS. Ouais, TPS. Je... Il veut TP des gens, on va TP des gens nous aussi. Ils sont super nuls au PP par exemple. Ils sont genre P2 ou P1. Hein. Euh ça je quitte. Ça, je... On va juste éliminer lui là. Ah Je suis coincé dans un uniforme. Vite, vite ah, Vite It oh, T'as pas pris de pile, t'as rien pris quoi bah aussi. non, je suis arrivé direct. Bon, moi, tu Ok, ok. Back, back, back. ah Lui, il est super low euh, Hitwix. Lui que tu t'en vas sur, il est super low Ouais, il va attraper, il va te premier Et le super, le super, il va te T'inquiète, on s'en fout, on les suit quand même. Tu sais, il est où là peur, sortir. Moi non plus, je m'en fous. Par contre, fais gaffe, bro. On est pas con, on va avoir des, des claims. C'est le flamoto, après, au pire. Essaye de leur pousser, essaye de leur pousser. Ah, il a perle lui. Ah, il a, il a perle. Qu'est-ce okay, suivre survivre. celui qui est back T'as une perle T'as des perles Non. Il a des gros puceaux pas. 3v3, ça l'assume pas. 1v1, ça l'assume pas. Des grosses merdes. Yo les gars, on se retrouve pour un petit don de The Night of PvP, tu serais vraiment gentil, peux-tu aller soutenir ma chaîne YouTube, Speed, tu sais. Je vais aller jeter un coup d'œil jeune homme, je vais aller jeter un coup d'œil dans la terre, il a dit. Ah Ah, un petit, un petit truc caché, ouh, ouh, un petit P4 euh, en Sénat, sauf les jambières, merci beaucoup jeune homme, des joints du Tita et euh, de... Euh, Comment ça s'appelle ça Oeuf de Creeper. Merci beaucoup, The Night of PvP. Ça fait super plaisir, mon pote. Ben, je vous envoie aller sur sa chaîne YouTube, les amis. C'est Speed comme ça. Allez faire un, un coup d'œil. Allez lui dire merci pour le don. Ça fait plaisir. Surtout que regardez, je suis pas super riche. Il mon seul P4. Donc euh, ça fait plaisir d'en avoir un nouveau. Quelques minerais en plus et quelques joints. Ça fait toujours euh, plaisir. Il veut prendre un petit screen. Donc je vais juste mettre, déposer ça. Et let's go prendre un petit screen, mon ami. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, il y a Laura la coquine à skip. Il veut me faire un don. Donc, il me donne... Oh, what What Un full PK titane <rire> Prop. Ok. Je crois qu'il qu va quitter les trucs. Ça sent trop l'arnaque, tu sais. Mais vas-y. Euh, vous n'avez pas assez de place dans mon inventaire. Je vais lui donner ça et ça, là-bas. Vous n'avez toujours pas assez de place. Je vais lui donner ça. Euh, what the fuck, gros oh, P4, p P4, P4. 5 sharpness 5. Je sais pas s'il veut me le donner, il accepte pas donc je sais pas du tout ce qu'il veut faire avec. Ouais, voilà, c'était un prank. Il a dit quoi Il dit par contre, j'ai l'écoute ta base. Ok, what the fuck C'est ça le don <rire> Merde.